Donc, je suis venue ici aujourd'hui pour la Formation Master avec Gerlaine. Euh, mon impression est très bonne. Maintenant, c'est vrai qu'en tant que styliste d'ongles, gel, pinceau, il faut un temps d'adaptation parce que c'est une nouvelle méthode avec les pinceaux. Mais euh, ma première impression est très bonne. Euh, mon modèle a l'air ravi. Euh, maintenant, à voir euh, pendant les trois semaines euh, comment ça va vieillir. Euh, mais c'est vrai que je suis assez convaincue. Tu m'as en tout cas convaincue, merci pour tout, toute ta formation, tu es très claire. Maintenant c'est vrai que la gamme est super, je me, je me languis d'aller tester encore plus au niveau couleur parce que donc aujourd'hui j'ai fait French et donc voilà je suis en tout cas agréablement surprise parce que je suis très fidèle au gel gel pinceau. Donc euh, je me languis de, de, de recommencer et de continuer peut-être avec celui-là euh, tout le temps, parce que je pense que mes clients seront ravis euh, de gagner du temps, et moi aussi.